Bonjour tout le monde, si vous voulez réaliser des formulaires simples et pratiques sur le web et que vous vous demandez quel outil utiliser, vous êtes au bon endroit, bienvenue sur Framaform. Vous pouvez accéder au site à l'adresse suivante framaform.org qui s'écrit f r a m a f o r m g Notez que Framaform est un site gratuit et libre de droits. Cette série de tutoriels va vous présenter les fonctionnalités de Framaform en utilisant des cas pratiques. Vous pourrez aussi tester vos connaissances en répondant aux petits quiz intégrés dans chacune des vidéos. Même si l'interface semble à première vue difficile d'accès, cette série de tutoriels vous montrera comment utiliser Framaform très facilement. La première vidéo vous expliquera comment créer un compte sur Framaform. Dans la vidéo numéro 2, nous allons voir comment créer un formulaire à partir d'un modèle. Dans la vidéo numéro 3, nous allons voir comment créer un formulaire sans utiliser de modèle. Dans la quatrième vidéo, vous verrez comment diffuser votre formulaire à vos contacts. Enfin, dans la vidéo numéro 5, vous verrez où et comment récupérer les réponses que vous avez reçues. Grâce à ces outils, vous saurez comment réaliser des questionnaires variés et simples d'utilisation avec Framaforms. Choisissez une vidéo de cette série pour commencer votre formation. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit c-d-e-a-c-f.ca.